Et vous voulez mettre le procureur au sol? Vous tapez des bains, ne prenez pas un bleu. Mais le col, Mr. Wong, j'ai une mauvaise uselle nouvelle. J'ai bien assez confiance en moi pour vous faire perdre ce duel. Donc vous êtes avocat, avec ce look de victime. J'ai bossé avec les meilleurs. Mr. White, dans ma team, vous êtes déjà dans le rétro. Restez sagement à l'arrière. Si c'est moi le professeur, mais pas pour booster votre carrière. Un ensemble! Monsieur le beau parleur, bosser avec les meilleurs veut dire que vous n'êtes pas le meilleur. Je vois certaines contradictions. Friquet, mais aucun goût en fringue. Vous travaillez pour Mr. Spring et Le grand écran, vous n'êtes pas de mes pères. Et le vôtre, vous l'avez volé. Ah, ça me rappelle mes débuts de faire face à un boulet. Tu m'ouvres tes bras pour t'exprimer. Tu fais de la tectonique. Les seuls pics que t'envoies sont sur ta tête, Sonic. J'ai tout cassé sur Wrecking Et aujourd'hui, j'en chéris. Emprisonné sur Netflix, car je suis un tueur en série. Tu m'accuses de faire de l'argent, je peux être coupable. Même en exploitant des enfants, tu en es incapable. Sauvé par magie, par des faits, vois la vérité en face. C'est toujours un bol de fesses. De foi et des vols de face. Wow. Des amis, tu crois m'avoir terni tiré le mot, numéro, je suis là, des ex-attends Attends ta la pudeur, tu laisses de sales traces Et j'imagine que ta femme les boira encore à ta place Pas si vite Une femme, tu sais ce que c'est fini La seule histoire, c'est en l'art au tribunal c'est fini, désolé, j'ai glissé Mais comme l'aurait voulu mon frère, avant d'entrer dans ma cour, il fallait te mettre à la terre Soit un des moutons dans mon monde, seul les loups Et aujourd'hui, je suis celui qui frappe à la porte c'est déjà un bras cassé, moyen que je négocie. Je vais mettre un point final sur ton rapport avec <tout> Toxie. Ah, il est fort, mais faut se reprendre. Il ne fait qu'attaquer. Il ne sait pas se défendre. Ok Hey Jimmy, j'ai plus d'autre choix que félix félix de te descendre Contrairement à Jack, Phoenix et toujours un descend Fénix ah sur le mic Je reprends mes droits, je te strike Restez Je te gêne pas plus, et te laisser. Le cul seize ans, en attendant Gono, C'est Sers-moi un café. Je mérite la victoire.